Je suis Ketching, la lord de cette étoile de lieux. Allez, ne traînons pas. En vous, le temps nous est compté. Une nouvelle commence, est avec elle, ce chère et andré qui apprédera durant des millionnaires. Je louis vous à moi êtes ensemble. Soyons les témoins de ce moment historique. On approche Vitesse de la lumière Restez concentrés Hey Avec le pire, viens l'empereur Lorsque nous rendons dans la vie, chaque jour qui passe nous en reproche.